Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nouveau concept de vidéo, je vous en avais déjà parlé dans un live. Ça va être une vidéo sur les fiches techniques, des nuisibles, que ce soit des animaux ou des insectes, en France ou à l'étranger. On parlera beaucoup de la France, mais de temps en temps, on pourra parler de l'étranger puisqu'il y a des nuisibles dans d'autres pays qu'on n'a pas en France et mes confrères de d'autres pays ont des problèmes et ça serait sympa de voir euh, tout ça. Donc vous avez vu, là je suis dans mon, dans mon atelier, là où je charge euh, tous mes produits quand je pars en intervention. Tout est ici à peu près, il y en a un peu, un peu derrière aussi, euh, parce que bon, ça prend de la place. À chaque fois que je ferai une vidéo sur les fiches nuisibles, ben je serai là. Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, de le mettre dans les commentaires. Ça me permettra de voir si je continue ou si euh, ou je continue pas. Allez, je vous laisse avec le jingle et je vous reprends. Aujourd'hui, nous allons parler de quel nuisible. Alors, on va parler de la vipère française. La vipère qu'on retrouve en France. Et qui de mieux pour parler de vipère Je pense que le mieux, c'est Tonton Snake. Donc, on va sortir d'ici. Je vais aller directement le voir et on va parler de vipère avec Tonton Snake. Donc, je vous dis à de suite, les Dédé. Et voilà, on est arrivé. Alors, je vais vous montrer avec qui je suis. Salut tout le monde Qui de mieux que Tonton Snake pour parler des vipères Bon, ben on va voir ça ensemble. Ouais, on va se poser à un endroit, Regardez, on est en bord de Garonne, on a choisi un petit coin. Un petit coin nature, ouais. voilà. bon, il n'y aura pas de vipères mais... Eh oui, parce qu'on est, on est en janvier, donc il n'y aura pas de vipères. Bah, du coup, tu tu disais, tu parlais des couleurs, mais comment on fait pour euh, les, les reconnaître, les couleurs et les vipères Il y a des points hein Alors oui, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Euh, surtout, alors c'est valable pour les serpents de France. C'est-à-dire qu'en Afrique, en Asie, ailleurs, dans le monde, euh, c'est pas les mêmes critères. il hein. ouais, y a des serpents venimeux qui ont par exemple des pupilles rondes aussi. D'accord. Donc on peut pas forcément on peut penser que c'est une couleur. Parce bah qu'en France, en fait, comme tu dis, on a en gros des couleuvres et des vipères. Oui, on a quand même plus d'espèces de couleuvres que de vipères. Euh, on a beaucoup plus de chances de tomber sur des couleuvres que des vipères. Alors déjà le premier critère, c'est si le serpent fait plus d'un mètre, c'est sûr c'est une couleuvre. Parce qu'en France, il n'y a pas de vipère. Qui peut dépasser le mètre généralement elles font entre 50 et 70 cm d'accord et des fois elles arrivent à faire jusqu'à 90 mais ça reste assez rare mais là ça, ça dépasse un mètre de long d'accord oui. déjà un mètre c'est pas une vipère voilà donc un mètre et les dd couleuvre après euh, par rapport parce que bon un mètre la taille c'est facile à reconnaître de loin oui. Après, si on le voit un peu plus près, le serpent, au niveau du visage, est-ce qu'il y a des points euh, ben, ça... Après, c'est toujours pareil, c'est euh... difficile d'identifier. Euh, les vipères ont la tête plus ou moins triangulaire, mais il y a certaines couleuvres qui peuvent représenter euh, cette tête triangulaire pour faire, un, pour faire penser que c'est une vipère. Il euh, y a le fait des pépilles, alors ça en France, on dit pépilles ou pupilles Pupilles, je crois. Pupilles, hein. ouais, pupilles. je sais pas. <rire> Ouais, j'ai entendu ça, ils ont vertical, donc c'est comme ça. Voilà, alors les vipères en France, il hein, faut bien, on reste sur le territoire français, donc France métropolitaine, euh, les vipères ont les, pu... les... les pupilles qui sont euh, donc verticales et euh, les couleuvres ont les pupilles bien rondes. Voilà, ça c'est vraiment typique, on peut les reconnaître très facilement là-dessus. Les couleuvres ont aussi de très grosses écailles sur la tête. Euh, les vipères sont du genre trapus. Les trapus. sont plus. La peau est plus épaisse en Voilà, en fait, elles sont, elles sont plus petites. Elles sont assez, assez trapues quand même. C'est assez costaud, une vipère. Elles sont plus méchantes, en fait. Ouais, un petit peu. <rire> et les couleuvres, tant qu'elles. Euh, les couleuvres en soi-même sont plus grandes et un peu plus fines, plus élancées. Après, que, ça soit couleuvres vipères, que ce soit couleuvre ou vipère, ce ne sont pas des animaux. Ouais, parce qu en fait, euh, il y a qui vont de... chercher à attaquer. Il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre parce que quand vous avez une, un bébé couleuvre, c'est petit. Hein. C'est a... ça, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à la taille parce qu'il peut y avoir un bébé couleuvre, on peut le prendre pour une vipère, etc. etc. Euh... Oui, en fait, il faut regarder surtout un museau arrondi, la couleuvre en, en général en France, et en forme de pointe, comme levé de vipère. Euh, ouais, c'est un ce qu'on peut repérer. Après, dans tous les cas, un serpent. C'est un peu comme les champignons, on ne ramasse pas des champignons pour les bouffer Si on ne les connaît pas ou si on a un doute En France c'est pareil, on ne touche pas De toute façon les reptiles de France c'est interdit On ne les touche pas, on... pas de manipulation possible On regarde avec les yeux et au moins euh, on évite les risques Après les serpents en France ont tendance à vouloir s'enfuir Plutôt que de chercher l'attaque Donc une vipère c'est pas vraiment bien dangereux entre guillemets bah, À part si on se fait mordre il faut directement aller à l'hôpital Quand même Ouais, c'est un venin puissant quand même, ça se sert de, de leur venin pour tuer leur proie. Ouais, ouais. exactement, donc c'est que... pas rien, si on fait ouais. une réaction allergique, n'importe ouais. quoi, sur des nouveau nés sur des enfants jeunes, sur des personnes âgées, euh, le venin peut, peut vite devenir virulent. Et, euh, et la couleuvre, si elle est morte par accident, euh, on n'a pas de réaction. On peut avoir certaines réactions, donc, parce dans que c'est une sur on... d'un animal sauvage, il peut y avoir quelque chose… Dans tous chose les cas, de... on va voir un médecin des, quand même. … des bactéries dans la salu... c'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux d'aller voir un médecin. Mais euh, pour se faire mordre, il faut quand même taquiner le serpent soi-même. Par contre, si vous avez une vipère dans le jardin et que votre chien ou votre chat joue avec, euh, là par contre, c'est possible qu'il se fasse mordre. Mais en règle générale, chez l'être humain, les cas de morsures sont quand même assez rares. Et je crois que c'est un ou deux morts tous les deux ans en France par rapport aux vipères. Quand on voit, donc c'est vraiment pas grand chose, quand on voit que les abeilles, il me semble que c'est 20 morts par an ou un truc comme ça. Euh, les frelons, ouais. Les frelons. Le frelon asiatique, 20 morts par an, donc c'est quand même plus, plus dangereux le frelon. Ouais. ouais. Voilà. Et après on au niveau de, de, de la nourriture, euh, le, la vipère hein, mange quoi euh, Les vipères comme les couleuvres, ça mange la même chose. Hein. Ça va être. Euh, ben en France, il a pas. ça va manger des petites proies parce que ce ne sont pas des serpents qui sont très très grands, très très gros. Donc ils vont manger des petits rongeurs, des petits mulots, des choses comme ça. Ça c'est toi qui t'y connais. Ouais, je, je connais pas trop les. Moi les je rongeurs euh, peut trouver en ouais, des musaraignes, parce que c'est ce qu'on trouve le plus dehors. D'accord. Euh, des petits mulots, et des lézards aussi. J'ai les, les lézards. lézards. Ouais. Des oiseaux, des fois ils attrapent les oiseaux. Les petits oiseaux, ouais. les, petits, les petits moineaux, ouais. les choses ouais, comme un ça. En gros, gros c'est ça. Gros, ça. Parce que les vipères normalement n'aiment pas l'eau. Elles ne sont pas, pas vraiment très proches de l'eau. Elles sont plutôt dans des endroits plus désertiques, plus arides ou En montagne, en... enfin, dans des endroits où il n'y a, a pas beaucoup d'eau, d'accord. Donc, ça veut dire si on trouve un serpent sur l'eau, on sait normalement c'est ce pas une vipère. Ouais, normalement, après, euh, je sais pas pourquoi, un jour ah oui, ou l'autre, il va bien y avoir une superbe vipère qui, qui, <rire> qui a courageuse, des courageuse, qui dit Moi j'aime nager. Euh, ouais, mais non, en, en, règle non, générale, ouais. en règle générale, euh, sur l'eau, il n'y a pas de vipère, c'est des couleuvres. Souvent, c'est la couleuvre qu'on appelle la couleuvre vipérine. Euh, je crois que c'est la natrix natrix tu vérifieras au cas où ce ouais. que je dis mais natrix natrix normalement ça s'appelle vale comme ça c'est en général la couleuvre vipérine qui est très proche vraiment du comportement d'un serpent euh, venimeux comme les vipères de France elle, se, elle aura tendance à bon, bah, ressemble à une couleuvre tout ce qu'il y a plus basique elle est quand même très petite et à partir du moment qu'on essaie de la manipuler qu'on l'embête un petit peu elle va se mettre à gonfler elle va se mettre à mettre sa tête en triangle à souffler et souvent elle tape, mais elle tape, alors ça c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle tape la gueule fermée, donc ah, on a ouais. l'impression qu'elle va nous mordre, mais en fait elle tape gueule fermée, D'accord. elle ne va pas mordre, donc c'est très rare Juste de se faire mordre. Faire peur, en fait. Voilà, et elle va vraiment adopter ce comportement un peu à euh, ressembler beaucoup à une vipère, mais on va retrouver toujours ses pépis bien rondes, euh, contrairement aux vipères de France. D'accord. Okay. Euh, tu as dit un truc important, on n'a pas trop insisté dessus. Euh, les serpents, en règle générale en France, donc la vipère, c'est des animaux protégés. Exactement, voilà. tout, tous les reptiles de France sont protégés, que ce soit le lézard des murailles, les vipères, euh, donc vipère aspi par exemple, couleuvre à collier, euh, tout, tous, les, tous les reptiles de France sont protégés. Voilà, voilà. Donc, et pourtant le serpent dans mon métier est considéré nuisible. Mais, euh, oui parce qu'il peut se retrouver dans les habitations, voilà. si c'est une vipère ça peut vite devenir dangereux, donc euh, des fois malheureusement on n'a pas le choix, il faut euh, appeler des, des services spéciaux. Voilà. Je ne sais pas mais, comment ça se passe. En fait nous on peut nous appeler pour les serpents, ça fait partie de notre corps de métier, mais on n'a pas le droit de les tuer. D'accord. On, on fait partie de la réglementation, on n'a pas le droit de les tuer, Donc, soit on les capture. Dans tous les cas, même si tu le considères comme nuisible, c'est dans ton métier, tu ne tues pas. C'est un nuisible qu'on n'a pas le droit de tuer. D'accord. Il y en a d'autres nuisibles qu'on n'a pas le droit de tuer. Il y a bien l'oie par exemple qu'on n'a pas le droit de tuer. Il faut faire de la capture. D'accord. Et, et, et okay. le serpent, on, on peut faire de la capture ou on peut faire de la prévention avec un produit. Mais ça, je vous expliquerai juste après. Oui, parce que là, je ne connais voilà. pas du tout. Voilà. Ben, C'est un produit euh, qu'on pulvérise, pulvérise autour de la maison. C'est un répulsif en fait. Le serpent, il va arriver, il va sentir ce produit et il va repartir. D'accord, ok. Voilà. Donc ça empêche euh, les serpents de rentrer dans la maison. Parce que quand vous voyez que chaque année, vous avez des serpents qui viennent, et bien ça repousse les serpents. Et vous ça, pouvez... ça juste après, je vous montre euh, le produit et comment ça marche. Je suis très curieux. Alors je vais demander à ta communauté qui nous laisse des commentaires. Oui Docteur Dédé qui a une feuille sur lui. Un <rire> petit frelon, <rire> euh, J'aimerais vous les lâcher des commentaires si vous avez... Enfin, comment, comment on pourrait dire ça est-ce que du côté de chez vous, il y a souvent des serpents euh, qui rentrent chez vous dans vos maisons, dans vos terrains, dans vos jardins euh, Dis-nous en commentaire la région de France où vous vous trouvez et si ça vous arrive souvent. Parce que nous, personnellement, les serpents, je les trouve de plus en plus rares, ouais, je ne sais pas toi. Vrai, vrai. On en trouve de moins en moins, enfin dans la région toulousaine du moins. Quand j'en trouve, c'est des couleuvres. Personnellement, je n'ai jamais eu la chance euh, ou la malchance dans ma région de trouver une vipère en nature. Ça a toujours été des couleuvres. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle quand elle est un narbonne. On, on a, a soulevé 300 pierres, ouais. on n'a jamais trouvé un serpent euh, en Méditerranée. Bah, dites Aussi. nous le dans les commentaires. Bon mais tonton, je te remercie pour toutes ces infos. Avec plaisir. Euh, avec euh, plaisir. Je vais leur montrer comment on utilise le produit maintenant. <rire> ouais c'est ouais. clair. Voilà. Et je suis bien curieux donc je vais regarder la vidéo pour pouvoir voir ça. Ouais. Parce que je ne connaissais pas du tout. Donc euh, n'hésitez pas à s'abonner chez tonton. Merci. Euh, si vous voulez voir d'autres serpents, d'autres variétés ou d'autres reptiles. Et puis si vous voulez voir Seb aussi, oui. notre ami Dédé, parce qu'on va essayer de faire de plus en plus de collaboration avec les copains. Et euh, dès qu'il peut venir sur mes vidéos, c'est avec grand plaisir que tu es bah, toujours là, la bienvenue. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis content de venir. Ça oh, me permet hein, de faire autre chose. Oh. Oh. Oh. <rire> Allez, je vous montre comment on se protège des serpents sans les tuer. Et je vous dis à de suite. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon voilà, Tonton Snake nous a expliqué tout ça, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on fait quand on a des serpents à la maison. Vous avez vu, c'est protégé, on n'a pas le droit de les tuer. On peut les capturer, les relâcher plus loin, mais on peut faire aussi, pour ça qu'on m'appelle, c'est qu'on peut mettre un répulsif sur les serpents. C'est-à-dire que si vous voyez que chaque année, hop, dès que c'est la période des serpents, vous vous retrouvez avec des couleuvres ou des vipères, mais vous pouvez mettre un répulsif autour de la maison, autour de la clôture. Voilà, c'est un produit qu'on met tout autour de la couture et une barrière autour de la maison. Dès que le serpent arrive, il s'en va. Alors je vais vous montrer c'est quoi. Voilà. Moi j'utilise un produit qui s'appelle Vipéril. Donc on met le petit spray à l'intérieur, on enlève le bouchon. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir. Et après, vous passez autour de chez vous et vous envoyez du split tout autour. Donc là, c'est une bouteille de 1 litre. Quand c'est pour des petites surfaces, c'est largement suffisant. Mais ils vendent aussi des, euh, des bouteilles de 5 litres, quand on a de la grande surface. Et là, par contre, il faut utiliser un petit pulvérisateur. Voilà. Et en toute franchise, ça marche bien. Bien entendu, il faut regarder le, quel produit on achète. Le moins cher, souvent, c'est pas toujours le plus efficace. Donc, il faut regarder. Alors, soit vous appelez un professionnel, c'est possible. Vous êtes sûr qu'il aura le bon produit pour le faire. Ou soit, c'est quelque chose quand que vous pouvez faire chez vous, vous-même, en achetant un répulsif sur Internet ou, ou, euh, ou dans le commerce. Ça doit exister. Donc sur la vipère française, est-ce que ça vaut le coup d'appeler un professionnel Si vous avez très peur des serpents et que vous voulez qu'il est à l'intérieur, que vous voulez le capturer, bien entendu, il vaut mieux appeler un professionnel. Si vous avez quelqu'un de courageux à la maison qui peut le faire à votre place, mais ben, au lieu de payer, faites-le par lui. Après pour le répulsif, comme je vous dis tout à l'heure, ça dépend de la qualité du produit. Euh, les professionnels en général, ils ont des très bons produits. Et après dans le commerce des fois ça marche si vous avez de grosses quantités de, de serpents qui viennent régulièrement peut-être vaut mieux appeler un professionnel si c'est une fois de temps en temps vous utilisez les produits dans le commerce ça vous coûtera moins cher voilà on arrive à la fin de cette fiche technique sur la vipère française j'espère que ça vous a plu cette fois ci j'étais j'avais un invité qui était tonton snack donc je le remercie de toutes ces infos je pourrais faire d'autres fiches techniques j'aurais pas toujours des invités vous attendez pas à avoir toujours des invités mais quand je peux faire venir quelqu'un qui s'y connaît, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des nuisibles que vous avez envie de je parle dans le futur, n'hésitez ben, pas à les mettre dans les commentaires. D'accord, là c'est la fin et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt les dédés. Oh